Bonjour à vous, bonjour, voilà vous êtes bien sur la chaîne du tarot des cinq soleils donc avec Yushka, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre présence à tous et à toutes, voilà nous allons voir aujourd'hui avec ce tirage astrologique donc qui, qui porte donc les douze maisons, hein eh bien, euh, nous allons voir un petit peu le thème de, de, votre, de votre année, disons, mais concernant un peu les énergies, ce qui, vous, plutôt ce qui vous motive. Moi, je vais regarder dessous, c'est un peu le dessous des cartes avec moi. Alors, naturellement, je vous invite hein, à regarder hein, la, la vidéo d'introduction, hein, parce que ce sont des énergies, disons, qui couvrent absolument euh, bah, l'année, euh, le, tout, tout, le vivant d'une façon générale. Et donc, ça nous intéresse. C'est une information qui est supplémentaire. C'est toujours intéressant d'avoir une information supplémentaire comme ça pour se faire un autre petit bout d'idée personnelle. Voilà, il n'y a personne, mes chers... Gémeaux euh, qui dirigent, disons, la vie, pas plus hein, les planètes qu'autre chose, vous le signe vraiment de la liberté, euh, de l'indépendance, également de l'association, association, euh, association d'idées également. Hein. Donc, euh, c'est à travers votre caractère et naturellement, disons, ce qui plane hein, dans, dans, dans le cosmos que j'interprète ce tarot, donc euh, qui, qui, qui va vous concerner une autre chose aussi c'est que euh, ça c'est mon tarot ouais, c'est le tarot des cinq soleils euh, mais euh, ce que je voulais dire c'est que euh, je, euh, je bouscule un petit peu Voilà, mais je vous parle à vous Gémeaux parce que je sais que vous êtes tellement disons euh, euh, ouvert vraiment vers la nouveauté hein, que vous êtes vraiment le signe avec qui je peux discuter dans le sens où tout change, tout ce qu'on découvre en définitive, il n'y a rien de nouveau. Ce sont des découvertes, ce sont des vérités anciennes qui ont été enterrées, qui ont été manipulées. Et à un moment donné, petit à petit, on redécouvre, disons, euh, la vérité. Euh, je vous dis ça parce que, bon, j'ai quelques trolls, hein, et puis quelques trolls, quelques trolls, euh, concernant, disons, c'est ce que je fais, c'est mon imagination je suis un signe d'air, je suis verso, donc euh, j'aime placer les choses avec des références, avec des études. Ça, c'est vraiment le côté typique verso, Mais vous êtes un peu comme ça en même temps, vous Gémeaux. Donc euh, votre thème, euh, votre thème, dans votre thème, ça ressort. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Mais oui, on le sait, il y a Plein de choses, disons, d'endoctrinement où on a dit ça, ça fonctionne comme ça, ça, ça fonctionne comme ça. Et en réalité, non, ça fonctionne pas. La preuve en est que si ça devait fonctionner, euh, chaque chose devrait être à sa place. Et vous, cette année, là, quelque part, ça vous fait péter les plombs. Voilà. En gros, c'est ça. Alors... Ma foi, j'étais contente de faire ce petit message hein, concernant les trollers, là, qui traînent hein, et qui, je ne sais pas, ce qu'ils qu qu foutent, là. Hein. Plus de ça, et. Enfin, bref, euh, on va arrêter. Euh, je voulais juste dire que ma, ma chaîne « Tarot des cinq soleils » comporte plusieurs playlists. et Derrière, je mets des tas de vidéos concernant euh, mes, mon travail. Hein Donc, c'est du travail, c'est des années d'études. Ce sont des années d'études, mes amis j'ai pas ouvert un livre comme ça par hasard. Et puis, je m'en suis arrêtée là et j'en ai fait ma vérité. Et ça, c'est des rigolos. Hein? Voilà, il faut toujours creuser. Il faut toujours creuser. Hein? Être curieux et se remettre en question. Le, le temps évolue, voyez-vous. Ça, c'est le Gémeaux, C'est tout à fait le Gémeaux. Je parle au gémeau. Euh, là, euh, qu'est-ce qui se passe tout de suite, dès votre première maison Aïe, aïe, aïe, aïe j'ai envie de manger le monde. J'ai envie vraiment de vivre ma vie, de m'exprimer. Alors, il y a un côté, naturellement, c'est parce que c'est la planète Jupiter qui est ici posée, disons, en maison 1, sachant que, naturellement, il y a une, une influence qui est absolument extraordinaire dans, dans, votre thème, dans le thème, donc, des jumeaux, sachant que le jumeau, il est en face, celui donc, de, du Sagittaire, qui reçoit donc le fameux euh, la, la fameuse planète euh, Jupiter. Donc vous recevez vous personnellement en plein fouet comme ça, paf, cet euh, cet élan, cette puissance jupitérienne, disons, pour pouvoir vous construire, refaire une nouvelle année, quelque part, entamer une nouvelle année. Alors naturellement, je m'y attarde un petit peu, parce que c'est extraordinaire, c'est pour ça que j'ai fait ce genre d'introduction, faites-vous confiance, faites-vous confiance, n'écoutez personne dans le sens où, euh, vous allez voir au fur et à mesure, vous allez faire de l'élimination et tout, sinon vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, vous allez au bout de vos projets complètement, naturellement, à partir du moment ils ne sont pas délirants, ils sont construits, ils sont vraiment basés sur euh, disons des choses qui sont vraies, qui sont réelles, qui sont posées, qui sont dans le matériel. Attention, parce que là, j'ai vu que dans cette maison 3, qui est votre maison et tout, là, on parle de matérialité. Il n'y a pas d'idée dans le vent. Ça, ce n'est pas possible. Hein. Voilà. Alors, euh, évidemment... Le côté constructif, là, tout de suite, il est à poser. Non, je suis construit et je me construis. Je suis un être intelligent, capable. J'ai une capacité, une action également de pouvoir et d'enclencher quelque chose. Moi, je trouve que c'est formidable parce qu'il y a une ouverture euh, de, de, de thème là, qui est absolument disons, euh, fantastique, fantastique, fantastique, on verra juste, euh, disons, les faux pas, enfin les conseils pour euh, éviter, disons, des faux pas qui est bien normal, parce que ça correspond complètement, disons, à votre signe donc il peut y avoir un risque, disons, de d'érapage par rapport à ça sachant, comme je vous dis, que Jupiter, vraiment, vraiment va vous donner des opportunités, va vous donner euh, la, la chance, disons, de vous réaliser. Je reste beaucoup hein, sur cette carte, j'ai fait une grande introduction pour vous, hein, parce que je sais que euh, euh, c'est mitigé, euh, souvent j'entends, j'ai entendu euh, « euh, il peut, il peut pas » ou encore « ou c'est pour l'année prochaine ». Non, non, non, ça commence cette année Gémeaux, ça commence cette année, cette année, et croyez au destin, c'est maintenant que ça commence pour vous. Hein? Et vous allez mettre en route tout le long de cette année des tas de choses qui vont faire que vous allez déclencher, disons, une année euh, 2019, enfin c'est ça. ça courir sur 2019, et les fruits vont arriver sur 2020. Alors, loup et pas le coche, là, ça, c'est tout à fait formidable. Et là, on va commencer, maintenant, <rire> la petite, le petit tour de carte. Vous voyez, il fallait vraiment une belle introduction pour vous, parce que, je sais pas, il raconte, c'est ça, c'est possible, mais je comprends pas. Non, non, non, non. Non, non, non, Alors, là, on va aller voir, directement, donc, la fameuse, le fameux soleil sur la maison de chien. Voilà maison de donc des biens euh, voilà de votre matérialité vos possibilités et puis on voit qu'en définitive vous bah oui vous êtes un être sensible vous avez besoin d'être reconnu je vais dire dans, que ce soit dans votre apparence mais que ce soit aussi dans votre porte-monnaie disons quelque part euh, d'être euh, la personne un petit peu à l'aise en société voilà vous avez besoin hein, de ce regard et tout hein vous êtes vraiment euh, à, un comédien mais dans le bon sens euh, euh, du terme, donc utiliser toutes ces capacités pour pouvoir gérer les situations, quelles qu'elles soient, ça c'est formidable donc, après, on tombe donc dans votre maison, 3, là, la faucheuse. Ah ben, Qu'est-ce qu'elle vous dit, la faucheuse, tout simplement euh, euh, 3, il est là, il est chez vous. Donc, en 1, dans ce que je veux exprimer, c'est-à-dire vraiment le pouvoir. Et dans votre maison, 3, là, on trouve la faucheuse qui dit, mais attends, pour transformer, là, il y a des choses qu'il faut qui meurent, et il y a des choses qu'il faut, disons, qui renaissent. C'est un coin... Euh, de, c'est un lieu, c'est un laboratoire de transformation. Là, vos activités euh, quotidiennes, au quotidien, je vais dire, vous allez apprendre à faire le tri en disant « j'ai besoin, j'ai plus besoin, ça, pouf, allez, à la poubelle et tout, mais vraiment, vraiment, ouais, y compris naturellement dans vos idées ». Euh, ne vous laissez pas influencer par les idées des autres, ni ne vous laissez vous-même influencer, disons, par votre petite voix intérieure, une idée intérieure qui se dit, moi, euh, ma vie, je veux la construire selon une telle idée ou un, un tel idéal. On verra un petit peu plus loin que là, euh, non, là on reste Gémeaux, Gémeaux, écoutez-moi. On reste sur terre. Si on veut grandir, là, on va s'occuper, disons, de bitiner la terre. Voilà, comme un jardinier. Là, vous n'allez pas être le papillon, euh, disons, qui va être au-dessus de la fleur. Cette année, vous vous occupez de la graine, vous occupez du sol. Voilà, vous vous, so vous occupez de votre richesse intérieure. Ne grillez pas les, les, les étapes. Hein. Voilà, ce que, voilà le conseil. Hein D'accord Alors, là, on va partir après <rire> vers le prêtre. Et là, on est dans la maison, disons, du foyer. Alors, le foyer. Pouf Le foyer, qu'est-ce qui se passe Ah bah, il y a un signe du bélier. Il y a le signe du bélier. Vous vous imaginez un petit peu chien. Euh, donc, c'est. Euh, on va dire que c'est le.. Euh, c'est le comportement, c'est ce qu'on entend, disons, dans votre dans votre famille. Qu'est-ce qu'on entend On entend une ambiance bélier. Il ne faut pas confondre. Hein. Euh, ce que je raconte là, c'est une ambiance. Qu'est-ce qu'on entend donc chez vous, dans votre famille, dans votre foyer Pouf, une ambiance bélier. Donc, je recommence. Eh bien, c'est du sport, ça peut crier, ça peut être vivant, vous voyez, il y a des enfants, euh, il peut y avoir, disons, de bonnes communications et tout, les changements sont perpétuels, vous, en tant que Gémeaux, il y a une excellente, disons, il y a un courant, là, qui passe avec vos enfants dans les discussions, dans l'accompagnement, ah ah, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux, tout, rien, ça peut être aussi... Ouf, là, là, ma famille, elle commence à me peser. sacré sans arrêt. Euh, là, il va falloir tout ce qui se calme. On ne sait pas pourquoi, parce que tout d'un coup, c'est les autres. Ça, c'est le côté, disons, complètement négatif. Alors, naturellement, c'est... Ni l'un doit tout faire, ni l'autre doit tout faire. Là, on parle, disons, d'un souffle harmonieux et d'équilibre. Hein. On parle du foyer. On parle du foyer, c'est-à-dire où il y a à l'intérieur du féminin et du masculin. Il faut mettre ça, disons, en équilibre. Pourquoi, je le dis, il y a juste la balance derrière hein, Qui parle, disons, des amours, de la créativité et des enfants. On dit « Mais oui !» Mais attention quand même, soit un petit peu cool, juste, mais tout le monde disait, mais du, du, c'est un, un conseil d'harmonie, là, vous voyez, un conseil d'harmonie. Voilà, tout le monde doit trouver sa place, vous également, et voilà, ça va dans le meilleur des mondes Par contre, là, je vais m'arrêter deux minutes. Oh, Qu'est-ce que vous êtes intéressants, les Gémeaux, cette année, c'est inimaginable, j'adore J'adore, j'adore, j'adore. Alors là, je vais vous dire une chose. C'est un, Comme c'est placé, on, on, on dit que vous avez des talents, disons, artistiques, des talents d'acteur. Mais vous, évidemment, vous êtes gémeaux. Évidemment euh, que vous pouvez, disons, avoir toutes les faces, etc. etc. Mais on va plus loin. Là, étant donné qu'il y avait quelque chose de, de nouveau, disons, pour pouvoir se placer, pour se faire plaisir. Mais là, je vois deux choses qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire à nouveau, disons, une façon de fonctionner, disons, avec son couple et également une façon de fonctionner en société, de se faire donc un, un nouveau job ou d'être euh, nouveau dans la société, d'établir de nouveaux paradigmes. Et bien là, ici, dans la carte, disons, enfin dans la maison qui concerne euh, toute cette créativité, donc on vous dit tout simplement, bah, attendez voir, <rire> et si vous faisiez une carrière artistique Alors attendez voir, j'entends par la car carrière artistique, ça peut être euh, également un hobby, mais qui peut devenir quelque part euh, qui peut rapporter de l'argent. Les, eh ben oui, deux en un c'est pas mal hein donc ça peut éventuellement rapporter de l'argent, donc trouver un job euh, là-dedans, qui au départ, disons c'est simplement un hobby, et puis petit à petit, ça va être développé et vous pourrez dire, ah ben dis donc j'aurais jamais cru, mais pour finir eh ben, je peux en faire mon métier vous voyez, alors qu'est-ce que j'entends disons par carrière artistique ça peut être, disons, dans le sens euh, je, je parle disons par rapport à vous, hein. Eh ah ben, dans le guide touristique, vous êtes par exemple dans votre village ou dans votre ville et vous intéressez, disons, à un quartier particulier, et eh bien, vous pouvez contacter, par exemple, imaginez, hein, je vous donne des idées, ah ben, l'office du tourisme en disant, ben, écoutez, moi, euh, je suis calé dans ce quartier, etc., etc. À un moment donné, je peux intervenir ou faire le guide. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu dans ce sens-là pour pouvoir le développer. Hein. Oh par exemple, imaginez que vous aimez chanter, hein, et puis euh, bah, vous n'allez pas être chanteur parce que ceci, cela, etc., etc., mais comment ça vous faire plaisir, par exemple, en étant, disons, dans un groupe euh, choral Imaginez, vous voyez ça il y a un côté en même temps, attention pour vous, pour cette année, disons, de recherche spirituelle, c'est-à-dire dans le tourisme, euh, ou autre, hein, ça c'est à vous de voir naturellement, selon, ça peut être la photographie, ça peut être la peinture, ça peut être tout, le truc sera, disons, que votre hobby, votre euh, votre devienne votre, euh, disons euh, vous nourrisse et devienne quelque chose, disons, même euh, de revalorisant pour vous, euh, extrêmement revalorisant et en plus de ça, euh, qui peut euh, satisfaire, nourrir euh, votre curiosité et ça peut éponger justement euh, ce côté euh, intellectuel et physique où vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de communiquer. Alors, trouvez quelque chose de sain, de beau à faire pour pouvoir vider votre sac là-dedans. Voilà, en gros, c'est ça. Hein, comme ça, vous allez garder toute votre concentration, disons, pour euh, euh, quelque part euh, transformer votre euh, petit à petit, disons, votre, avancer dans votre vie en 2019 et attaquer. Mais alors, voilà, là, vous êtes en train de faire les peintures, disons. Votre appartement, en 2020, vous allez l'habiter. Génial, génial. Alors, on va choisir les couleurs, là, à force, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a <rire> J'ai eu du temps avec vous. Alors, euh, bah, il faut pas prendre le bouillon. C'est pour ça que je vous le conseillais ici, vraiment de cibler, cibler, cibler, cibler. Et d'utiliser naturellement votre votre esprit à but créatif et constructif. Attention, nous sommes dans une maison de construction ici, avec la maison de la Vierge. Il hein. n'y a rien à faire. Hein. Voilà. Donc, vous, quel que soit, disons, votre domaine, investiguer, hein, mais à fond, voilà, choisissez un domaine et investiguer à fond. Par contre, le côté, disons, négatif, c'est euh, de faire, comment ça s'appelle, d'avoir des fantasmes, voilà, là, fantasmes, machin, de papillonner, et là, je peux vous dire que, bah, la vie, euh, entre parenthèses marchera pas avec vous parce que ce sont pas les énergies qui fonctionnent pour vous cette année, du tout, du tout, du tout alors euh, c'est pas une question de chance, c'est une question de tout simplement de, de, de se réaliser voilà c'est une chance inimaginable cette année de se réaliser de vous ré réaliser alors on voit que naturellement élément R écoutez, regardez, je vais vous montrer il y a dans mon jeu, et ça existe de toute façon, c'est comme ça que c'est construit. Il y a trois cartes éléments. La carte de transformation profonde, dont terre et o, qui se trouve ici. Il y en a trois et je les ai toutes sorties dans votre jeu. Alors là... Ça veut dire que tous les éléments sont à prendre en compte. Ici, c'est l'élément air et ici, c'est l'élément feu. Donc, il y a un esprit de « tu dois tout faire, euh, Gémeaux », c'est-à-dire transformer profondément ton terrain, transformer profondément également, là j'y viens, donc les relations avec l'autre, avec... Ton, ton, ton, ton ami, ton, ton mari, ton partenaire, ton. Enfin, je, vous voyez ce que je veux dire là, ça c'est vraiment ça, hein Et avoir des. une attitude extrêmement harmonieuse, juste posée, éclairée, Là, ah bah écoutez, on a un 8, ça c'est le cancer, donc, qui est dans la maison 8. Alors on fait des 8 avec des 8 et des 8 avec des 8. Vous savez, c'est la vie et la mort. Et 8 avec des 8. Bref! Là, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une, une capacité, disons, de recherche de spiritualité en plus. Euh, parce que tout simplement, il euh, y a des débats sans fin, disons, sur que fais-je, qui suis-je, la vie, la mort et tout. Et la philosophie et ceci et cela. Autant vous pourriez euh, jouer du Shakespeare, hein, voilà, c'est ça. un peu, disons, la carte où on pourrait, disons, voir carrément euh, du Shakespeare et du Shakespeare, voilà, ou, euh, du enfin bref voilà euh... <rire> ensuite on va aller hein, donc à cette fameuse maison neuf hein, qui abrite donc la normalement euh, le, le Jupiter hein, et ah, c'est la maison de, du Sagittaire excusez-moi et, et c est, c est votre, normalement c'est votre alter ego hein c'est ce qui vous renvoie, alors moi je veux grossir, moi j'ai tout, et toi qu'est-ce que tu as Donc il y a cette espèce de confrontation et tout, mais toi petit nabo, t'es rien, autant vous pouvez le dire, autant vous pouvez l'entendre, hein. c'est dans les deux sens, ça va ça. Hein. Ça c'est dans les deux sens, hein, ça va cette année. Hein. Simplement c'est pour que vous fassiez réaliser que vous n'êtes pas à un concours là cette année, vous êtes à une construction personnelle, ne rentrez pas dans le jeu du concours mais oh là là, ça, ça, ça c'est pas bien, là je vous dis tout de suite, hein, utilisez votre esprit intelligent, parce qu'il n'y a rien à faire, hein, c'est un esprit éclairé, intelligent et tout, de façon disons à trouver, à avoir de bonnes relations à vous faire, vraiment, de, vraiment à utiliser votre cerveau disons pour vous faire des relations intéressantes, pour trouver des choses intéressantes, hein, voilà, et là, on avait vu, naturellement, c'était aussi, disons, le verso qui était en maison 10, donc est en maison du travail, où on voyait que, le verso, sachant que euh, c'est un signe qui est saturnien, et que Saturne, à l'heure actuelle, est dans un signe saturnien, c'est-à-dire le Capricorne, mais toujours est-il que c'est sa maison là, hein, donc c'est un rappel, quelque part, à tout ça. Donc, nouveau, oui, oui, oui pas de problème, tu peux y aller sans problème. Mais attention, dessous, là, faut bien que tu saches que, disons, tu es carrément influencé par euh, la consistance, on va dire, de la planète Saturne qui te demande de la patience, qui te demande de la réalité de construire vraiment concrètement ce qu'il te faut hein, cette année pour te servir. Magnifique ça. Magnifique, regardez un petit peu, disons, dans la maison justement des nouveaux paradigmes. Donc, eh ben on retrouve à nouveau, disons, euh, enfin, c'était la maison des amours, ce qui représentait, disons, le côté, disons, amour est ce que j'aime. Donc, oui, effectivement, il y a vraiment une recherche là qui fait que moi, j'ai envie vraiment... Euh, quelque part d'éclairer le monde et d'être éclairé il y a un côté disons amour et fusionnel qui est absolument magnifique moi je peux pas je sais pas je, je, regardez franchement disons euh, ces derniers là à quel point mais à quel point euh, c'est c'est chaud c'est chaud dans le sens regardez ça, c'est une carte, ça c'est la carte puissance, puissance. C'est un élément feu, donc vous vous imaginez, un élément, le feu que vous avez à l'intérieur, vous le placez en maison douce, donc la maison de la réalisation profonde. C'est le moment où l'enfant naît, donc vous partez avec ça. Et juste avant, il y a un œuf, et à nouveau ici un œuf. Il faut quand même que je vous les montre, regardez alors, neuf, vous voyez, là, ça représente toujours un peu la fin d'un chemin. Un neuf, on sait que c'est une finalité. Et là, à nouveau, un neuf. On est d'accord. Donc là, on parle vraiment d'en terminer à un mode de vie. Mais en beauté, regardez. Pourquoi Parce que tout simplement, eh bien vous avez, parce que ça, c'était le signe du lion, donc ce fameux neuf. Vous voyez Il est là. Je vous le montre. Hein? Et puis, là, vous avez le fameux verso qui se trouve ici. Cette carte, d'une certaine façon, c'est le feu qui se fixe dans votre vie. Voilà, le nouveau feu qui se fixe dans votre vie. Mais écoutez, je vous assure que vous avez un thème qui est fantastique. Je, je, moi, moi, moi, il est vraiment fantastique. Votre jeu, il est fantastique. Par contre, il n'y a rien à faire. Hein. Euh, là, c'est, ça ne tient qu'à vous. Ça, ça ne tient qu'à vous. Hein. Et là, je ne peux pas vous en dire plus. Alors, par contre, ce que je peux vous dire plus, c'est que il y a un côté masculin et féminin en gémeaux. Et pour tous les signes euh, pour pour, vous, pour votre signe, pardon, votre signe jumeau, c'est le cancer. Alors, je ne vais pas en parler ici parce que euh, ça va être trop long, mais simplement, je vous dis que votre signe euh, jumeau cosmique, c'est le cancer, c'est votre part de féminité. Euh, je... Donc, allez voir la vidéo qui concerne votre signe jumeau et cancer, et ça concerne naturellement les gémeaux, le signe des gémeaux, hein on est bien d'accord. Euh... Bien, euh... ben, j'ai fait, fait le tour là, je crois, hein, et j'espère que cette euh, vidéo. Fin vous aidera à saisir un petit peu les belles opportunités donc de l'année 2019. Euh, alors, naturellement, si vous voulez me retrouver pour une consultation personnalisée, allez sur mon site euh, tarot soleilcom euh, Vous trouverez, euh, disons, de quoi, et puis aussi euh, mes services, euh, tous mes services. Voilà Eh bien, mes amis... Abonnez-vous, partagez, si cette vidéo vous a plu, tout simplement. Agitez la petite cloche de notification pour avoir de mes nouvelles également. Hein, dès qu'une vidéo est sortie, vous savez comment ça fonctionne. Hein? Alors, merci de votre présence, mes amis Gémeaux, Et à tout de suite. Je vous like.